Je suis Marie Despeuchins et j'écris des livres pour la jeunesse. Pour Lily, c'est l'histoire d'un garçon qui arrive dans un nouveau quartier. Il est sensible, il est déterminé, il est violent, il vit sur un secret, il est fragile. Il attend qu'un truc, en fait, c'est qu'on le reconnaisse et qu'on l'aime, un peu comme tout le monde, mais peut-être lui particulièrement à ce moment-là. Et dans le quartier où il était précédemment, ce qu'on comprend peu à peu, il a appris à se battre et ça a causé des ennuis. Et donc sa mère choisit de, de le changer d'environnement. Voilà, pour, pour qu'il recommence à zéro, qu'est-ce qu'il n'ait pas de réputation et qu'il traîne pas avec les mêmes. Il est rentré dans un nouveau collège où il n'a pas d'amis, il se sent assez solitaire. Il a passé Marc dans ce quartier. Il a son vélo. Toute personne qui pratique un peu le vélo saura que le vélo va être un vrai ami. C'est pas un moyen de transport. C'est son vélo. C'est à l'occasion une leçon sur les droits de l'homme où l'enseignante dit que les hommes sont libres et égaux en droit et à ce moment-là il y a une grande gueule de la classe qui s'appelle Saskia et Saskia dit « Madame, c'est pas vrai parce que pas les enfants, parce que moi euh, je pars pas en vacances voilà. ». et Jérémy pense que ça lui ressemble parce que lui non plus part pas en vacances et, voilà, et donc il va voir cette grande gueule de la classe qui est un leader en fait et il lui dit « Moi je suis ton égal, puisque comme toi je ne pars pas en vacances ». Et elle lui dit ah non, non, non, non, elle ne veut pas être son égal, elle le trouve minable en fait. Et donc il est à la fois blessé et ramené en fait à ce qu'il pensait, qu il disait qu'il compte pour rien, hein, voilà. Et en sortant, il y a cette personne, Lily, qui est comme lui euh, marginalisée dans la classe, hein, qui vient le voir et qui lui dit mais moi si tu veux je peux être ton égal. Et, et Lily, sa mère, elle est fragile, elle doit en être responsable. Et là, dans deux cas très différents, c'est cette situation-là. Dans laquelle il se retrouve, c'est-à-dire que Jérémy doit préserver sa mère d'un deuil et d'un secret. Et Lily doit protéger sa mère de sa fragilité psychique. Et il va s'attacher au point d'être amené à se battre pour Lily, pour la défendre. On ne se jette pas comme ça dans une bagarre parce que là on est battu tout de suite en fait. Quelqu'un qui, qui sait se battre, c'est quelqu'un qui a un mental suffisant pour, euh, pour ça, c'est-à-dire qu'il anticipe les situations. La vraie force, on va se rendre compte, c'est le moment où il accepte euh, d'être battu. Je me demande si c'est un bon message. Et là, je me demande est-ce que c'est bien de se laisser casser la figure, par exemple. C'est bizarre, non Mais c'était ça que j'avais envie d'écrire, hein, parce que je pense qu'il y a un tas de moments où ces deux situations, où on se retrouve tous. Hein. De savoir jusqu'où on se défend, jusqu'où on est fort, jusqu'où on fait l'usage de ça, qu'est-ce qu'on gagne. Voilà, il y a des gens qui savent ce qu'ils font quand ils écrivent. Moi, j'en ai absolument aucune idée, et je ne peux pas faire autrement. L'histoire, elle commence parce qu'il y a une scène qui arrive et qu'il y a un personnage qui arrive. Et en fait, le personnage, il va se préciser. Et après, il existe comme un personnage de fiction qui pourrait exister en vrai. À l'âge que j'ai, je peux voir s'il est légitime ou pas. Là, je sais qu'il est absolument crédible. J'ai l'impression de le connaître, et je l'aime beaucoup. Je le trouve extrêmement héroïque. En fait, il parvient. Euh par ses défauts et par ses qualités, à recréer une famille. C'est-à-dire que la famille il va la chercher, il va la former, elle est de et de broc, elle est dans sa cuisine, mais elle marche, elle-là.